Non mais je te jure ma phobie, je n'arrive pas à chier, je te jure, pourtant j'ai envie, hein, mais j'arrive pas. Là tu vois, il est pas là, je pourrais y aller, mais ça, ça, ça veut pas sortir frère, je sais pas ce qu'il y a. Bah ça fait 4 jours que je suis chez lui, j'y reste jusqu'à mardi, hein, il reste 2 jours encore, je, je peux pas me retenir, hein, je sais pas comment je vais faire. En plus, on bouffe que de la merde, les burgers, les pizzas, euh, je te jure, je, je stocke tout, mais la dernière fois j'ai pas pu me retenir, je suis allé euh, simuler une discussion avec ma mère au téléphone sur le balcon, j'ai pété frère, mais j'ai pété, j'ai fait trembler Hollywood. Ah bah je peux te dire que mon string il a joué de l'arbre dans mon pute. Ah bah. Frère, mais encore si lui il était à l'aise avec ça, mais même lui il chie pas. Je sais pas si lui il chiait sans problème, ça me mettrait à l'aise, mais il chie pas. Ça va super vite à chaque fois qu'il va aux toilettes, je sais, puis j'entendrai. Donc euh, en fait, j'arrive pas, ça me bloque. J'arrive pas à chier, je te jure. Putain, je te rappelle, je crois qu'il est, est là. Ah bébé, putain t'es toute belle. T'as fait quoi aujourd'hui Rien. Moi oh, bah rien, j'ai chillé, j'ai fait du ménage, ah, j'ai fait des muffins aussi dans la cuisine si tu veux. Vas-y, bah, si, je te rejoins, je vais faire pipi moi. Je te rejoins. Mais fou quoi là, bébé, bébé, t'as pris l'enceinte pour aller aux chiottes Tu es fou en tout cas, c'était un très bon choix de restaurant, tu marques des points, vraiment, j'ai pas du tout été déçu, c'était la première fois que je venais, et ouais, j'ai passé une très bonne soirée. Écoute, avec plaisir, en tout cas, ouais, ouais c'était très bonne soirée, on a très bien mangé, on a très bien rigolé, euh, non, vraiment à refaire, hein, au plus vite, hein, quand tu veux. Écoute, préfego, hein, j'ai envie de dire, ça dépend que de toi. Mais par contre, la prochaine fois, c'est moi qui paye. Hein, parce que là, merci beaucoup, hein, mais ça me gêne, moi. Non, mais faut pas que ça te gêne, hein, loin de là. Hein, moi, c'est juste, ça fait partie de mes valeurs et mes principes. Hein, inviter une belle fille comme toi, c'est de la galanterie, quoi. C'est normal, même, j'ai envie de dire. Ah, je sais pas quoi dire. Bah, merci. Et, euh, et là, tu vas où Tu rentres chez toi Tu veux que je te dépose Ah, je suis con, j'allais te dire oui, mais je suis venu aussi avec ma voiture, moi. D'ailleurs, où sont mes clés Je. Où je les ai mises Putain, tu les as peut-être laissées au resto, non tu veux que j'aille voir C'est bon, elles sont là Pouh, la panique Tu m'as fait peur Bon bah, bisous Rentre bien ma belle, tu m'écris quand t'es rentrée Si vocal, les filles du coup, code rouge, paye de bisous et je dors chez moi. J'ai une question là, je suis qui moi dans cette baraque de merde Je suis Dobby, l'elfe de maison, ça te dérangerait pas de lever ton cul et de venir BD Non, non, surtout pas quelle idée Ah, c'est bon, j'arrive, je faisais une sieste, là, on a plus le droit de dormir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, là Vas-y. fais une sieste, mais tu t'es déjà levé à 13h, il faut quoi de plus que je te foute dans le coma Moi, tu dormiras pour deux bon, Non, mais c'est vrai que moi, j'ai le temps de dormir, j'ai le temps. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Mais il y a tout à faire, toujours cette question à la con, là. Ouvre les yeux, il y a tout à faire. Va voir l'état des vies, tu comprendras. Toujours fatigué, fatigué à rien foutre Bon, rien, je regarde juste par curiosité. C'est comme ça qu'on lave une vitre donc c'est qui qui t'a pris C'est Picasso C'est de l'arabstrait C'est du cubisme Parce qu'il faut pas bac plus douce maintenant pour laver une vitre C'est bon, je fais l'effort de venir t'aider, tu me casses encore les couilles, arrête T'as pas de arrête, Tu m'as jamais vu laver les vitres C'est comme ça que je fais d'habitude Non, c'est de haut en bas, de gauche à droite, c'est pas compliqué, mais allez, tu sais quoi, donne-moi ça là, je vais me démerder toute seule, on peut jamais rien demander là. De toute façon, pour que je repasse derrière toi, c'est pas la peine. Redemande-moi de tu verras. Tu verras, je verrai rien du tout, ferme ta gueule contre les gars, je vous le dis en fait, depuis vendredi, c'est toujours les mêmes qui font le ménage, en l'occurrence, moi, vous, vous êtes en vacances, mais moi aussi en fait, d'accord Il a pas écrit bonnie, je chez ici. Toi, Inès, depuis tout à l'heure, tu me vois nettoyer la cuisine, tu lèverais pas ton cul par hasard, surtout pas. Ah, c'est bon, ça commence... Oh, il a pas à brailler comme ça sur les gens pour une cuisine, en fait. Euh, T'as mal dormi, bah prends ce passe-fond, en fait, qu'est-ce que je te disais C'est bon. C'est 9h du matin, là, je suis déjà pas réveillé, je suis pas du matin, en fait, il y a, y a pas à brailler comme ça sur les gens. Là. Et déjà gens, on va descendre, là, on n'est pas dans une télé-réalité, il a pas de caméra, donc ton petit plage de cassos, tu le fais peut-être avec Jessica, ta nouvelle meilleure amie, c'est peut-être un délire entre vous, mais pas avec moi en fait. Puis euh, t'es pas du matin euh, tu l'aimes bien quand tu veux parce que quand Jérémy tape dans le fond à 8h là tu l'aimes bien le matin par contre Qu'est ce qu'il y a là, là brailler comme ça je vous entends de la chambre là j'ai entendu mon prénom il y a quoi Qu'est ce qu'il y a Moi, tout va bien en fait un hein, R.A.S hein, je viens de me réveiller je bois mon café on va boire dessus en fait enfin, ça va je suis en vacances ou je suis au front là je, euh, Apparemment le soleil il tape sur la tête de certaines Par contre toi c'est pas le soleil qui va te taper sur la gueule je te le dis c'est quoi ça les filles oh, Tranquille, on est en vacances là, détente Non Mais c'est bon toi aussi en fait Jérémy, on est en vacances, on est en vacances et c'est une raison pour laisser de traîner ton carton de pizza. Tu l'as bien mangé hier, la pizza, pourquoi tu sais pas le jeter à la poubelle C'est trop compliqué, tu laisses traîner en fait. Si tu le fais pas, c'est à moi de le faire. Personne ne le fait ici. On a rien à foutre. Aïe aïe aïe aïe, a tension dans la villa apparemment, il y a embrouille entre Chloé et Ides. Qu'est-ce qu'elle a, notre petite Chloé là Elle a mal dormi, qu'est-ce qu'il va <rire> Vas-y toi aussi avec tes stories privées à la con, je crois que c'est le bon moment Non tu me filmes pas en fait, je suis pas maquillé, arrête. Stop, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Oh putain Commence pas chérie avec tes jeux à la con là Ah bah c'était cool hier, hein. t'as kiffé De quoi j'ai kiffé De mon sous maison ou la ken Tu me parles de quoi Ah non, je te parle de la ken. Oui bah on a niqué, c'est pas la première fois chérie, tu veux que je te dise quoi de plus à chaque fois Avec tes sémiens c'est pas bien, bah, c'était aussi bien qu'hier et ça sera aussi bien que demain, voilà. Et bah voilà justement, t'as pas envie qu'on pimente un peu notre routine là, qu'on passe au step supérieur Je sais pas, je te donne une idée mais euh, pour la prochaine fois on peut on peut se tenter de se filmer par exemple non mais NDR, non mais tu m'as vu ou quoi là Et après on présente le projet à Netflix, non mais t'es malade toi, t'as craqué, hein. t'appelles ça pimenter, se filmer Non mais... <rire> mais arrête toi aussi, je ça comme ça chérie. je sais pas, on a jamais testé, c'était l'occasion. Je sais pas, le fait de se filmer, de regarder la vidéo quand on veut, on la garde que pour nous la vidéo, tu vois, enfin je sais pas. Je trouve ça kiffant moi perso. Et qui font de quoi, chérie Pendant qu'on y est à la fin, tu me fais une jetée de billets, au oh moins t'auras l'impression d'avoir niqué Zaya. Non, mais je suis déjà pas à l'aise. En me regardant devant le miroir, t'as cru que j'allais me regarder en train de crier comme une truie qui se fait gorger La te chance en 16 neuvième Non, mais faut y arrêter, là. Non, j'aurais tout entendu, moi. Ah, toujours en faire un drame. Ça va, chérie, c'est juste se filmer. Il hein. y, y a pire, il hein. y a pas mort d'homme. Il y a plein de couples qui l'ont fait, ça stimule leur vie sexuelle. Euh, je vois pas le mal. Ah, mais moi je le vois le mal avec ce genre de bail. Le jour où il y a une embrouille, après je finis sur Twitter, on connaît. Puis je sais pas, c'est gênant de faire ce genre de truc, je sais pas, c'est malaisant. Puis vu tes talents à toi, c'est pas le film qu'on va tourner, hein, c'est le générique. Il sera nous dès demain. Il sera nous... C'est Toi, t'es con, tu m'as fait peur! vas tu que ce soit qui, chérie? Ça va? Oui, ça va. Je ne vais pas rentrer les mains de chérie. Tiens. Ah, mais c'est pour moi? Tranquille, honneur, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, ils ont changé de fuseau horaire. Il n'y a rien à voir, chérie, c'est pour te faire plaisir. Je te ramené un petit Starbucks comme tel et des roses blanches. Voilà. Tiens, je sais pas s'il faut les mettre dans l'eau ou pas. Non, non, surtout pas, il faut les laisser crever au soleil d'après, bah oui, chérie. Il faut les mettre dans un vase. Mmh, non, mais en tout cas, elles sont très belles, toutes belles, euh, j'adore. C'est trop beau. Merci. C'est quoi la Vestarine avec tout mignon comme ça, là, tout gentil avec ta petite voix genre. Je prends pas ma petite voix, je voulais juste pas rentrer les mains vides et te faire plaisir, c'est tout, voilà. Si elle te plaît, si t'es content, je suis content, euh, tout va bien. Non, mais je suis super contente, ça c'est sûr, ça me touche de ouf, ça me fait grave plaisir. Mais crois pas que j'oublie, chérie, c'est pas grâce à ça que j'oublie tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai j'aime dire. Ça fait 5 jours qu'on se fait la gueule, 5 jours qu'on nique plus, donc on n'est pas la brocante. C'est pas un bouquet de fleurs contre une leule. Juste voilà, là, je te dis ça, mais ça me touche. Il était là avec sa petite tête, là, sa petite voix, son petit bouquet de fleurs, je te jure. C'est dans ces moments-là où je me dis que même si c'est un bâtard, je l'aime trop, tu sais. Ah, je te jure, je l'aime trop. Il avait sa petite chemise, là, son bouquet, j'avais envie de le ken. Je te jure, j'avais envie de le ken, mais je voulais lui montrer que c'était pas pardonné, de sais. Donc il m'a fait de la peine. C'est le geste qui compte, hein, mais le choix du bouquet, t'as peur. Ah non, mais il m'a pris des roses blanches, meuf. Ma phobie sur terre. Ah ouais, moi les roses, c'est soit elles sont rouges, soit rien, en fait. Enfin, toi-même, tu sais, hein, mais bref. C'est toujours mieux que la dernière fois qu'ils m'ont offert des, euh, des commandes Des morticias <rire> Merde, oui, des hortensias, je meurs. J'ai dit des morticias, c'est ça, daronne, ça. Bon, bébé, j'y vais, bisous. Je rentre bâtard. Oui, oui, c'est les mêmes patards que d'habitude, c'est-à-dire patard. Ça veut dire quoi pour toi C'est quelle heure Je veux de la précision, moi. Je sais pas chérie, genre vers minuit quoi, enfin, le temps de manger, boire un petit coup après et voilà, grand max une heure du matin, mais après tout dépend de la soirée quoi, j'en sais rien. Parce que je les connais chérie, es, je rentre pas tard et après tu me réponds plus au téléphone, t'arrives à 4h du matin complètement arraché, tu te mets dans mon lit, moi je suis hystérique, en pleurs, en larmes, à deux doigts de t'exposer la gueule, donc voilà, c'est tout ce que je te dis, donc une heure c'est une heure. Oui chérie c'est bon je rentre à 8h, De toute façon dommage de me lever tôt Donc euh, c'est bon putain à Chaque fois tu me fais le même cirque hein. T'es mal hein Quand tu, tu, tu sors pas avec toute bonne hein Arrête euh, Non mais tu sais très bien En plus tu rigoles Tu sais très bien pourquoi j'ai comme ça Donc arrête Et il euh, y a qui à cette soirée déjà Je t'ai déjà dit chérie Il euh, y a Ryan Maxime Thomas Maxence Didi Joe Yas mmh. Et, euh, et euh, deux copines de Ryan, que je connais pas. Mmh. Quelle copine de Ryan euh, Tu m'as pas dit ça la dernière fois, c'est qui ça C'est qui elle Il nous l'a dit hier, chérie, il nous a dit, j'ai ramené deux copines à moi, on n'allait pas lui dire ni que t'as merdose avec tes copines, on lui a dit, bah ok, voilà, c'est tout. Sur qu'elle s'appelle Agathe et Mélissa, voilà, c'est tout ce que je sais, je sais même pas à quoi elle ressemble, mais voilà, je m'en bats les couilles, C'est pas mes copines. Toi, tu te fous vraiment de ma gueule, tu me dis début de semaine, c'est une soirée entre collègues de bureau qui entre mecs, ne viens pas, et maintenant tu m'annonces il y a deux cagoles qui viennent avec vous, non mais je crois arriver, bref, vas-y avant que je change d'avis, mais je, je, je suis en train de monter je suis en train... De... Je vais le tuer, je vais le monter en l'air, je vais le briser en deux, je vais lui briser ses côtes à ce chien. Va voir la story d'Yacine. Il est, il est en train de lui parler à la Mélissa1269 de mes couilles. là. J'ai vu sur Insta, non hein, mais je veux. À quelle heure il discute avec elle En fait, à quelle heure il se met déjà à côté d'elle, à côté d'elle, mais où C'est déjà me tromper en fait, j'en ai rien à foutre, je vais lui briser ses côtes. Genre, t'as qui t'a dit, je vais le monter en l'air, je te jure. Pas mes messages ce chien en fait, est-ce que tu vas aller voir sa story Je suis sûr, il m'a restreint, ce fils de pute là, je suis sûr. Tu m'as fait peur. Ah je t'ai fait peur Mais peur de quoi T'as encore rien vu. Ça va T'as passé une bonne soirée Elle était cutie, ta soirée Ah oui, c'était une bonne soirée. Après, ça s'est terminé en bourbier, c'est du grand n'importe quoi. J'avais plus de batterie, j'ai perdu mes clés dans le resto, enfin bref, c'était n'importe quoi. Et toi, tu dors pas Ici, je suis en train de dormir, là, ça se voit pas Je suis même en train de rêver que je te découpe en rondelles. C'est fou, hein, les rêves, hein c'est fou. Du coup, en t'attendant, bah, je m'échauffe en me limant les ongles avec un couteau. Tu te fous de ma gueule, tu te fous de ma gueule, là. tu oses rentrer à 4h du matin avec ton petit air narquois complètement bourré, la chemise ouverte Non mais ça a rien à voir chérie, c'est parce que j'avais chaud dans la voiture de Ryan, du coup j'ai débraillé. On est rien à foutre, tu fermes ta gueule, tu me coupes pas la parole, ok T'as eu ton temps de parole, maintenant c'est moi, bon je te fasse une nabila plus vite que prévu là. Depuis 22h Depuis 22h, t'as plus de batterie pour me répondre Il est 4h du matin On avait dit quoi Il est 4h du matin, je t'avais dit quoi tu sais, chérie, on avait dit une heure, mais tu connais Maxime, il a mis tourner, surbouté, sur -bouté, surbouté. -bouté, sur J'avais pas lui dire euh, non, bah moi je rentre chez moi, c'est dépassé une heure, euh, ma meuf m'attend chez moi, J'avais pas à faire fragile, il mon calbar devant mes potes, chérie. Je suis en plein rêve là, je suis en train de rêver, réveillez-moi, je suis dans le monde de Narnia, putain. Dans... Ferme ta gueule, ferme ta gueule, si en fait, si Fallait lui dire non, je rentre en fait, si T'as compris je me dégoûte, mais si tu savais part, tu me dégoûte. Écoute, mais regarde-toi, et tu pensais que t'allais venir dans mon lit sereinement, tranquille, t'épouse Mais va crever, va crever, appelle ta Mélissa, demande-lui a une place dans son lit. Maintenant, elle vient encore chez ses parents, fils de pute. Là, oui, j'ai eu l'info, je t'emmerde. Casse de chez moi, j'en ai rien à foutre. Tu te casses, tu vas dormir sous les ponts, j'en ai rien à foutre, comme un rat crevé de tête. Tu mérites que ça sous les ponts, fils de pute. Elle demande si on ramène la bûche ou les huîtres à Noël, je dis quoi On peut jamais être tranquille dans cette baraque, bah tu lui dis que je suis pas dispo et qu'elle laisse un message après le bip Chérie, tu vois bien que je suis en train de prendre soin de moi, je suis en train de faire mon soin il faut, j'ai besoin de me détendre, de respirer J'ai pas le temps pour tes conneries de sujets qui vont m'énerver qui vont te tendre, d'accord Donc tu lui dis que Noël c'est dans un mois, elle peut attendre, je t'en foutrais des huîtres Arrête de t'énerver bébé, tu connais ma mère, elle prévoit tout à l'avance, elle veut juste savoir si on ramène les huîtres ou la bûche tu me réponds et je te laisse faire ton soin tranquille. Énervé, je te remercie, mais à chaque fois que tu me fais le coup, à chaque fois que je fais mes soins avec les produits Foreo, tu viens me déranger. Alors que tu sais que c'est mon moment à moi. Donc laisse-moi tranquille, laisse-moi dans ma bulle, et je veux que personne rentre dans ma bulle. Et encore moins ta mère. Oui d'accord, allez, super, je vous l'esthéticienne en carton, je t'ai rien demandé, c'est L'esthéticienne en carton, là, va dire ça à ta mère, à sa peau, elle va y rester avant sa vie. Marine Marine Oui, hop, oh, pardon Martine. Soit. Ne jouons pas sur les mots, Pauline. Euh, tu serais mignonne, tu pourras m'amener un petit coca avec une petite paille et sans bulle le coca. Hein. <rire> Sinon, je ne me digère pas. Ainsi. Ah bah écoute moi superbe superbe hein, On a passé un super été avec Stéphane euh, Bah tu sais on avait besoin de se reposer hein, Avec le Covid euh, sur Paris On était euh, bah ouais ouais Nous on a passé le confinement euh, Dans notre pavillon euh, rue Faubourg-Saint-Honoré tu, tu connais pas Paris Ouais ça m'étonne pas Là tu vois c'est notre maison à Saint-Tropez hein, Ouais ouais vu sur tout le golfe à ah, bah, 10 hectares hein. Combien ça coûte Une miette de pain Steph hein. Combien notre empire à Saint-Tropez oh, 10 millions tu vois Bah t'es parti où au Cap d'Agde, ça me parle pas, c'est où Ainsi pour le Coca Blondine, t'es super. Attends, to the left, to the right, putain c'est tout écrit en anglais, là ça me casse les couilles, je comprends rien là. Bah boarding, bah voilà c'est là allez dépêche-toi là c'est là-bas. Et pas du tout boarding c'est embarquement, je t'ai dit faut aller au check-in à l'entrée là. On fait quoi On rentre comme ça avec les bagages dans l'avion là Tu crois que tu prends un TER Mais jamais tu m'écoutes c'est là-bas le check-in. C'est toi qui m'as dit faut aller au boarding, je sais pas quoi, j'ai suivi, c'est bon là, je jouer le test de l'air là, ça va, faut aller au check-in, là par l'anglais, tu peux pas dire faut aller enregistrer les bagages, non Et en plus avec ces valises qui roulent pas là ça me casse les couilles, on même pas le temps de boire un café. Là. Putain bah heureusement on est arrivé tôt, hein. as vu le monde qui c'est qu'après. Les gens ils te disent ils ont pas de fric non mais MDR moi j'ai pas de fric je pars pas à Marrakech je faire le hoop en plus y'a a que des familles y'a que des gosses ça va être insupportable dans l'avion je te le dis d'avance prépare les passeports c'est toi qui les as tu les as pris ce matin avant de partir putain non je les ai pas non c'est toi qui les as, je te les ai donnés ce matin En même temps que les clés de la baraque tu m'as dit merci mais sûr c'est toi qui les as je te les ai laissés je les ai pas moi c'est sûr papa bon, on est beau maintenant, 4000 euros de voyage dans le cul fait la vérifie toi aussi je les ai pas assis ils sont là putain me faire peur bonjour un article je vous laisse prendre la cabine une s'il vous plaît la une madame, là une comme un en fait, là, s'il vous plaît, merci non c'est quatre articles par cabine monsieur, c'est écrit juste ici, il suffit juste de lire en fait vous en avez 5, vous faites comment, je viens de vous le dire en fait monsieur, c'est Quatre articles par cabine non mais écoutez monsieur, monsieur Zara, c'est pas mon srab en fait, donc pourquoi 4, pourquoi 5, j'en sais pas en fait, c'est les process oui bonjour est-ce qu'on l'a en 38 euh, Je ne sais pas, moi je suis en cabine, madame, je ne suis pas en réserve. Donc allez demander à mes collègues sur le terrain, ils ont le pad en fait. Ils pourront vous dire, ils ont le pad. Attendez, excusez-moi, ça allait la taille hein Ouais D'accord. Euh, oui, Steph, Steph, tu peux venir t'occuper de la dame s'il te plaît euh, Merci, je vous laisse patienter. Kenzafara, c'est C'est 1016 en fait, c'est l'heure ma pause. Bah ouais, mais il y a la grosse page de Sabine du deuxième qui est partie en pause avant moi. Bah d'habitude, elle, c'est 8 en fait. Bah ouais, mais elle fait comme chez Sadaron, comme d'habitude. Oui, je vous ai vu, monsieur, deux minutes, je suis en train de parler en fait. Bah non mais c'est midi 6, bah non mais si personne ne le dit moi je vais lui dire en fait Et si moi je lui dis à midi 6 elle va pas bouffer son sandwich mais elle va bouffer ses morts je te le dis Bah ouais mais comme d'habitude ça me casse les couilles Oui quoi Après tu vois moi tu me connais, je suis quelqu'un quand même d'entière J'aime bien qu'on aille dans mon sens, je suis parfois un peu rude hein, sur mon caractère tu vois je te l'accorde mais, euh, mais à un moment donné quand à peine tu rentres tu dis bonjour c'est limite on te crache à la gueule Enfin ouais après tout ce qu'il t'a fait subir il peut seulement te cracher à la gueule hein. C'est la moindre des choses, non mais une relation t'as peur hein Ouais. mais tu vois en plus moi d'habitude je suis une fille avec un fort caractère, tu me connais, je me laisse pas faire, mais avec lui j'accepte tout, je suis trop gentil, je suis trop gentille j'ai fait tous les efforts du monde, j'ai tout pardonné, toutes les tromperies, tu vois par exemple cet été quand il a niqué avec la serveuse en boîte de nuit, qu'on peut pas se blair, là avec son corps tout flasque, on dirait une capote usagée, il m'a quand même dit ouais mais elle c'est pour le kiff, c'est pour une nuit, toi c'est pour la vie, t'inquiète bébé. J'ai pardonné à ça, hein. et malgré tout, je suis convaincu que c'est l'homme de ma vie. Ah bah ça, c'est la triste réalité de l'histoire. En plus, tu sais que je peux pas me le blaire, ton mec. Par contre, ma chérie, je pense que le secret, il a s'infusé dans le café. Le bruit commence à me tendre, là. Tu peux arrêter de touiller Ah bon, ça te dérange Moi, ça m'apaise toujours, ce petit bruit, comme ça, là. Arrête, ça me glace le sang, là. Pff, toujours, en plus. Tôt. Putain, arrête ou la cuillère, je te l'enfonce dans le fion, ça va te faire jouir pour une fois.